Bonjour, je suis Marie-Noëlle de Vichère. Alors pour le moment je suis à la retraite, mais en fait j'ai fait toute une carrière de chercheur en écologie, surtout en Afrique et en Amérique du Sud, dans les zones tropicales. Et maintenant depuis la retraite, je suis très engagée sur des mouvements autour de l'écologie à Montpellier. Pour le moment mon engagement il est surtout autour d'Alternativa. Parce que cet engagement m'a beaucoup plu, parce que c'est un engagement pour le climat et pour moi la crise climatique, c'est la mère de toutes les crises, c'est-à-dire c'est la conséquence de toutes les autres crises et en même temps ça va impacter sur toutes les autres crises. Donc il me semble que c'est vraiment le, le, le point central et en plus ce que j'aime bien c'est que ça implique beaucoup les citoyens, l'initiative des citoyens, ça leur, on demande aux gens de se bouger et l'idée c'est justement de faire bouger les gens. Et de ne pas tout attendre d'en haut. Donc, je trouve ça un moment très dynamique, déjà très jeune, parce que le climat, je plus tout à fait l'âge, mais ça va concerner toutes les générations, mes enfants, mes petits-enfants. Et Donc, j'essaye d'utiliser à fond mon temps libre de retraité. Quel regard porteront les générations vivant en 2040 sur notre génération Et dans quel monde vivront-ils Les réponses à ces deux questions sont profondément liées. Et elles dépendent de ce que nous allons faire ou ne pas faire aujourd'hui et dans les années qui viennent. En fait, Alternativa, ça met les gens ensemble autour de la question climatique. Et donc ici, au moins à Montpellier, bon, on a des groupes locaux dans toute la France, Alternativa. mais à Montpellier, le noyau Alternativa est petit. Mais on s'appuie sur un, un réseau d'associations, un grand nombre d'associations qui sont engagées sur des alternatives pour l'écologie, des alternatives pour, la, pour, plus de, pour plus de justice. Et donc ces associations, plutôt que de travailler chacune dans leur coin sur leur créneau, l'idée c'est justement de créer des événements où elles viennent toutes ensemble montrer ce qu'elles savent faire, faire bouger les gens. Ce qui les lie, c'est le climat. Et donc Alternativa, pour moi c'est ça, c'est qu'on arrive à. à à réunir toutes ces forces vives autour d'une grande question globale et on a du coup beaucoup plus de poids et beaucoup plus c'est beaucoup plus visible que chaque association dans son coin et puis on, on apprend et surtout on, on partage beaucoup on mutualise beaucoup euh, nous on n'a pas personne n'a beaucoup de moyens mais quand on se met tous ensemble un événement alternativa on arrive à facilement avoir 150 bénévoles sans faire beaucoup d'efforts parce que tout le monde se sent concerné du, ils viennent par le vélo, ils viennent par l'agriculture, ils viennent par le social, mais voilà, ils, sont, ils se sentent concernés. Ensemble on est plus fort. Ça, ça a l'air tout simple, mais on est plus fort et la protection du climat c'est ce qui nous réunit parce que c'est ce qui nous apporte le plus.